Allez les amis, un petit préambule pour cette vidéo de partie de Cthulhu War. Attention, ce n'est pas une expli-partie. Euh, L'idée c'est de vous montrer le jeu en condition. Donc euh, Pete et Kevin vont jouer très simplement, comme si euh, vous, vous étiez mis sur la table et que vous, vous étiez mis à jouer. Ce n'est pas une expli-partie, ils ne vont pas expliquer ce qu'ils font, ne vont pas expliquer de points de règle. Ils expliqueront quelques points de règle dans la conclusion de la vidéo, donc euh, je vous invite euh, à euh, bien regarder celle-ci jusqu'au bout. Mais ce qu'on voulait faire, c'était vous montrer vraiment l'essence même euh, du jeu, euh, toute sa frénésie, son dynamisme et, et son énergie, et surtout sa létalité. Euh, et euh, de vous prouver, euh, vraiment, par l'intermédiaire de cette vidéo, qu'une partie de Cthulhuar, c'est très nerveux et que euh, ça se boucle en une vingtaine de minutes. Voilà, et du coup, vous aurez la possibilité d'en faire plein l'après-midi avec vos potes. Je les remercie en tout cas pour cette démonstration et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à la partager et puis à vous abonner à Pierrot si ce pas déjà fait. Allez, ciao Go C'est parti Allez mm -hmm. Bec commence, parce que c'est le grand que Pour un point, je bouge de un, un acolyte. À toi. Ok, la même chose, je vais aller à Arkham 1, 2, 3. Je construis un portail. Fais donc ça. Un, un rock. Rock porte. Arcam a maintenant son propre portail également. Hop. Pour 1. Il y a un Kingsport. Tu vas à Kingsport pour 1. Mmh. Mmh. Il est temps d'aller. Je pense. Mmh. On va aller ici, à côté de chez Non, pas à côté de chez On va aller dans la mer, dans non. la Miss Catholic River. Mais je suis pas loin. Glou Glou. Bah, pour trois portails, Un petit portail. Je vais faire la même. C'est bon. Ok. Donc, qu'est-ce que tu te. Phase de collecte du pouvoir. Logiquement, nous avons trois portails, donc 6 points, voilà. plus 6, 12. 12. Je reste premier joueur. Phase d'Apocalypse, tu gagnes un Grimoire. Et un Signe des Anciens. Et oui. Merci, Cthulhu. Ouais Merci, je... Faction Trichité. <rire> Alors que moi, je dois faire ça à la sueur de mon front. Voilà. Ouais, ben, je vais prendre... Yann Niais. Yannatley. Lors de la phase de collecte du pouvoir, c'est que Toulou est en jeu. Vous gagnez un point de pouvoir pour chaque portail contrôlé. Votre euh, portail contrôlé, ouais, votre adversaire dans une zone maritime. Parfait. Je gagne un petit signe. Tu as ton signe mmh. Eh bien, pour 8 points, on va dire bonjour à la chèvre. Mmh. Ah non, tu commences, euh, pardon. Oui, oui. C'est à toi de jouer d'abord. Moi, je fais pas de rituel, pardon. Euh, moi non plus. Vas-y. Eh écoute, moi, pour 10 points, je passe à 4, je ramène Cthulhu. Et je fais submersion. Pourquoi tu as dit, tu passes à 4 Pourquoi tu passes pas à 2 2, euh, pardon. Oh parce que Mais moi si je vais si passer si à 4 si si avec la chèvre et en sacrifiant deux adorateurs. Et je vais prendre comme grimoire évidemment nous allons aller sur les 1000 chevreaux afin que sortir des monstres coûte moins cher. Bien. Bon ben moi pour deux. Oui. Sans un chogotte. Tu as sorti un chogotte pour deux. Mmh. Oh, je vais commencer à me prendre du... Eh bien, nous allons sortir cette magnifique sombre rejeton qui va aller ici. Et je vais également, car j'ai le droit d'invoquer plusieurs créatures en même temps, dépenser un point pour mettre... Fin du tour, zéro. Fin du tour, Bon, à la balade on regarde. Les pouvoirs n'ont pas bougé. 12 chacun. 12 chacun. Veux-tu faire un rituel Non, toujours pas. Je ne vais pas en faire non plus, tu peux y aller. Bon. Pour 1, je fais un chogote. Pour 1, tu fais un chogote. Ah, euh, pardon, à profond, à profond. Très bien. Euh... Je vais faire pour. Euh, attends, je gagne un point de plus. Oh, attends. Que... Et moi j'avais deux points de moins parce que j'ai deux, j'ai oublié oh. mes deux adorateurs. Moi je gagne un point de plus pour la zone de la mer. Un... Très bien. La zone dans la mer. Eh bien, on va y aller pour 7. Je vais sortir quelques personnes. Pou, pou, pou, pou, pou. Ici, voilà, <rire> lui là, voilà, à toi. Euh, Écoute-moi pour. Euh... 1, 2, 3, je sors. Pour un point, je remets un adorateur. Pour un point, je fais submersion. Pour un point, je remets petit ami. Action à 0. Vas-y, viens donc. Mmh. Je vais le mettre. Choisis. Ouais, tu oui. tu, tu n'as que l'embarras du choix. <rire> voilà. Je vais le mets là. Tu te mets ici Ouais. Euh, hmm. Je vais donc pour. Il me reste un seul point. Pour un point. Je vais mettre un peu des petits amis. Dans la zone. <rire> voilà. Ok. Je n'ai plus de pouvoir. Pour un point, j'attaque. Vas-y. Je n'ai que un, deux, je n'ai que quatre points de combat. Ouais, parce que, que j'ai. Deux Fungi. Ah j'ai oui, deux fungi mmh. et un sombre rejeton qui a deux. Donc euh, j'ai 4 points. Tu vas me dévorer une unité, bien évidemment. Oui. Et donc j'ai choisi que tu me dévorais cette authentique ghoul qui vient de se faire manger. D'accord, donc ça me permet d'avoir un point d'apocalypse. Ferai... Et oui, car la goule vaut un point. Tiens, je te donne ton point d'apocalypse. Et, et, et, et, et... Et je vais donc gagner... Ah, vais dire, à la ah, fin ah, du combat. À la fin du combat, je vais gagner un ah, bon, moi. Enfin, on va voir. Alors, c'est parti pour les dés. Donc j'ai 6, 9, 10. Tiens, je t'ai donné un autre si tu veux. Je n'en ai que 4. Oh là là là, ce là sera ce donc 2 kills et 1 blessure pour toi. Et tu m'as fait 2 kills là, c'est pas bon. Oh là là. Perso, je trouve ça très bien. Ouais, mais ouais, moi j'aime pas trop. Eh ben, écoute, euh, donc 2 kills, ben, je vais perdre. Tu vas gagner 4 points d'apocalypse. Ça me va bien. Alors, ah pardon, c'est toi qui vas gagner d'ailleurs. 4 points d'apocalypse, voilà. Et donc tout loup. Il est blessé. Il est dans l'eau. Combien m'as-tu infligé de blessures, s'il te plaît 4. Quatre blessures Eh bien, on va mettre un peu de monde. On va mettre... Donc, une blessure, nous allons aller dans la rivière là-haut. Une autre blessure, je ne peux pas aller avec Tulu, mais par contre, je peux aller ici. Et encore une blessure. Je vais aller... Qu'est-ce qu'il me reste en région il y a du witch. Je suis maintenant présent dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 régions. Je débloque deux grimoires. Nous allons prendre... La frénésie, car tu es quelqu'un d'agressif. <rire> ah bon Et nous allons également prendre la... le signe rouge. Afin de faire quelques petites adaptations sur les portails. Voilà, mes sombres rochetons contrôlent maintenant mes portails, ce qui est plus sympathique. C'est à moi de jouer, je n'ai plus d'action donc je te mets le marqueur de décrépitude à 1. Moi j'ai pris Rêve. Très bien. Donc je paye déjà 1 pour la crédit en décrépitude. Bien sûr. Comment ça à être chez Rousse. Et après, je vais, je vais, je vais, je vais. 0 sans... Crédit. Je n'ai plus de points. Plus rien du tout. Je m'en mets ici. Ici mmh. Mon tour est fini. Je te montre le marqueur de décrépitude L2. Je passe à 3, oui. j'attaque, je la dévore, il est dévoré, je gagne 2. tu gagnes 2, divisé par ah, 1 alors. avec le sombre rejeton, ouais, hop, euh, oui, c'est pas rendu à supérieur en fait. Si, si, justement, c'est bon, tu gagnes bien 2, donc je passe à 3, ah, pardon, oh là là, voilà ça, Gruch. Est-ce que tu as terminé <rire> eh ben écoute, euh, euh, ouais, décrépitude à 3. Bah C'est fini. fini. Phase de collecte du pouvoir. J'ai toujours 3 portails et 6 adorateurs. Pareil. Nous restons à 12. Et j'ai Oh, je et au fait, à... j'ai partagé une zone avec toi. Tu es venu me voir quand même, oui. prenant un petit grimoire pour la forme. Je vais faire le sacrifice sanglant. Je vais sacrifier un adorateur pour tirer un petit signe des anciens. Moi, Je 13 points donc. Oui. Alors. Pour 1. Un... Bienvenue. Euh, nous allons y aller. Pour. Un point. Nous allons remettre. Euh... Non, nous allons le garder lui pour l'instant. Pour un point, on va te proposer un avatar ici. Vas-y. Tiens, je t'amène ce petit bonhomme par ici. Bienvenue. Mmh. Pour un autre point, je vais faire un avatar ici, s'il te plaît. Voilà. Non, pour l'instant, il va pas sur le portail. Mmh. Mais oui. Mmh. Vas-y, à toi. Voilà. Ton action. <rire> mmh. Allez, pour un. Je vais un profond. Pour un point, je te capture un adorateur. Oui. <rire> Pour un point, je déplace tout. Très bien. Pour un autre point, je reviens ici. Okay. <rire> Allez. Alors, ah, je refais la subversion. Très bien. Euh, pour un point, je recrute un petit adorateur ici. Voilà. Tu viens ici Tu viens hein voir ma... Oh C'est intéressant, ça. Il y a des choses à faire. Pour un point... Bonjour. Mmh. Que se passe-t-il par ici Alors, est-ce que ça va se jouer là Il ouais, faut quand même que... Avec grand plaisir, <rire> n'hésite pas. <rire> Pour un point. Mmh. Pour gratuit. J'aimerais bien le garder ce portail, je le trouve. Plutôt <rire> sympathique. C'est pas mal. changer d'endroit. Ouais, ouais. C'est pas grave, regarde, on va dépenser 2 points. On va mettre ses deux petits amis ici. On va être punitif. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> Moi, je capture pour 1. Oh Pour 1 point, je lance un combat contre le grand que tu lui Je Eh bien, tu viens de dévorer cette authentique Fungi de yoghurt. Je te 2. Oui, je te donne 2 points tout de suite. Tu es là, tu passes à 6. Mmh, maintenant que tout va se jouer. Bien, j'ai toujours 4 dés. Euh, je n'ai pas changé. Euh, ouais, je vais garder ces 4 dés fidèles. Ouais, J'espère que tu vas faire un moins bon jeu que tout à l'heure. Moi, j'aimerais me débarrasser de lui Je vais être honnête avec toi. J'aimerais qu'il parte. Ah bah ouais, ouais, Il part très de... loin et longtemps. Ouais. Il va partir ah ouais, très loin ouais. et très et longtemps. Ah. En ouais. ah ouais. oh, plus en plus Combien de blessures bah, tout, tout fuit. Ouais. Eh bien, on va faire fuir les choses. Regarde. Lui, il va fuir Même ici. Pas un... Même pas un lui, il va fuir ici. Et lui, il va fuir euh, bah, avec lui ici. Voilà. Et tu gagnes 7. C'est bien ça. 1, 2, 3. Ah oui, j'ai encore une donc, donc, 6 euh, Donc, toi, tu es à 6 et moi, je gagne 4. Pardon. C'est le plateau 1, 2, 3, 4, 5, 6 7. 6, 7. Voilà. Alors, est-ce que, comme dans que War, le Cthulhu, le repop. Pour 4, ah, oui, 4 seulement, quatre. et il tire un signe. Mmh. Voilà. Oui, oui, ah oui, non, c est, c est, il, va, il va ramener Cthulhu, ça, c'est pas, pas le problème. Mais il fallait le calmer un petit peu, car Mais il alors, commençait à avoir des, des velléités problématiques. Attaqué, donc c'est à moi, ou je paye Non, c'est toi qui ai lancé le combat. Ah non, ah, c'est moi, c'est moi, toi, moi, moi toi, qui ai payé, toi. tu as raison. À toi. Je paye 4. Revois la Voilà, whoop. Ok, ensuite. Euh... Pour un point. Il vient là, gentiment. Voilà, à toi. Tu viens de me dire bonjour. Ouais. Bah. Coucou. Moi je pense que ça se retente ton histoire encore. Bah regarde. On va faire l'avatar qui va bien. Qui est-ce que tu envoies le crapaud ou le l'adorateur. Allez, on va refaire un beau combat. Tiens. Ah, oui. Je l'envoie là-bas. À toi Ah ouais bah, Combat Eh bien allons-y va tu, bah, tu vas dévorer euh, bah, cette goule, comme d'habitude. Bon, je gagne <rire> un. Oui, que je te donne de ce pas. 6-7. Bon. Alors là par contre, moi j'ai quoi J'ai quatre portails. J'ai quatre portails. 6 adorateurs, ça fait donc 10. 3, Je suis à 13 d plus 1 pour l'adorateur qui rapporte un dé grâce à si en effet. Donc ce sera 14 après, je t'emprunterai tes dés. Moi je lance 7 je... Tiens, pique-moi ce que tu un veux pour lancer tes 7 dés. Ah, ah, profond profond. Ah, mais jamais... Ja jamais tu feras un kill non, de ta vie non, je pense. Non, non, ce soir Donc tout sera blessé soir. chez moi, Voilà. on ah, est d'accord. Ouais. Tout sera blessé, et de mon côté je veux 14, donc voilà 10. Je crois que c'est fini là. Je pense qu'il faut dire au revoir Actulu. Ouais. Tu lui s'en va ainsi que son profond, je vais donc prendre 8, donc tout part, euh, ben, on va aller à côté, on va se mettre ici et ici, voilà, euh, sachant que c'est toi qui as déclenché le combat, ouais, donc il me reste toi. un point, ben, pour un point, parce que c'est pas cher. Attends, dans combien de zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il manque une zone, c'est pas grave. Allez, voilà. voilà. Mmh. Un du tout mmh. Mais fin du tour Fin hein. du tour. Très bien. Allons-y, collecte de pouvoir. 4 portails et 6 adorateurs égale 14. Et je te rends pour un 15e point ce petit adorateur que je t'avais capturé. Tu en as manqué un mois. Ah non, tu en avais un mois ouais, ouais ouais. Donc j'ai un point de moins. 14. Et je le récupère. Oh, ben moi, à mon avis, je pense que moi, je suis à 4 plus 4, 8. 8. Ah non. Euh, 5, 9. Voilà. Et plus, euh, plus, plus un 5, point 10. que tu m'avais capturé. On est bon bah mmh. mmh. ben ouais, donc tu es premier joueur. Euh, premier joueur, est-ce que je fais un rituel euh, Je vais... Ah, ça vaudrait la peine de faire un rituel Non, je vais pas faire de rituel. Par contre, je vais sacrifier, grâce euh, au sacrifice sanglant, un adorateur. je trouve Voilà, lui, là-bas. Jean-Edouard. Pour tirer un autre signe. Voilà. Et par contre, je peux commencer cette ah fois-ci. Ouais. toi qui commences. Je peux commencer. Nous allons commencer de manière sympathique avec un recrutement d'un adorateur qui va aller ici. Voilà. À toi. Mmh. Mmh. Bon, ben, moi pour 4. Ça sent le retour de Cthulhu. Vous avez déjà vu le film <rire> Tu savais ce qui allait se passer Un instinct puissant. Pour mmh. un, je vais remettre celui-ci et celui-ci. Voilà. Pour voilà. ah, je me rapproche. Ça, je comprends. Euh, pour un point, parce que je l'avais oublié, lui, on va le capturer. Euh, oui, oui, je le sens, je le voyais bien. Je l'avais oublié, bras. je suis désolé. Euh, moi, pour 3, je vais popper une arme au Tu nous mets des cadeaux. Pour 1, je vais faire un magnifique déplacement un avatar entre ici et ici. Je pense que j'avais un point de plus parce ah. que je, je y connais Vas-y, vas-y, je t'en prie. Trois. À toi. Donc, je suis à 3 points. 1, 2, 3 Ouais. Et je fais ma dernière larve pour un point je vais aller ici je suis maintenant dans 8 zones je vais donc prendre un grimoire, je vais prendre growth le point de décrépitude augmente de 1 ah parce que tu es déjà à 0 euh, ah oui donc, point de décrépitude à 1. Nous allons donc faire un premier grosse d'abord je paye la décrépitude. Un point. Je fais un gros pour 2. Euh, un petit dé. vas quatre. un D. 4. J'ai 1, 2, 3, 4. Le pire qui, euh, qui était possible. Peux-tu supprimer 4 adorateurs, <rire> s'il te plaît C'est horrible. Et ce, ce grimoire... Est, cette partie se passe très bien, Pierre. Oui, oui. <rire> en tout cas, c'est une très belle démo du caractère punitif du jeu. <rire> voilà. Eh ben, vas-y, continue. Alors, il me reste. Alors, je paye la décrépitude maintenant à 2. Donc, je suis à 4. Cthulhu, euh... ah ben qui était bourrin, il a tout raté. Donc, là, il euh, a pris un peu cher. Il a pris. Euh... Prend méga cher, je dire, euh, Il me reste 4. Eh ben Pour. Ah non, je ai pas dans un coin. Non, bah. Ben, donc, à ce moment-là, pour 2. Je vais redéplacer ici. Et lui, il va venir dans la mer. Voilà, je paye la décryptitude, c'est fini. Ah non, pardon. Si, si, tant pis. Je, il me reste un bonhomme à sortir, c'est pas grave. On ressortira plus tard. Si vous avez la possibilité, il ne sais pas que je la décryptique, de l'expliquer, parce que ah. c'est vraiment ouais. la partie, une des parties maîtres du jeu. Eh bien, nous l'expliquerons. Pas de soucis. Fin du tout hum Phase de collecte de pouvoir, je vais te rendre ce petit personnage. 8, 6, 14, 15. 15 points de pouvoir. De toute façon, moi, je vais devoir prendre... La moitié de mon... La okay, moitié, mmh. oui. oui. Moitié. Ah non, 8, 14, 14, tu prends 7, excuse-moi, parce qu'il y a lui qui est là. Il n'y pas pardon. <rire> donc on y va. On y va, euh, j'ai peur. T'as peur Mais non, il ne faut pas. Je vais faire un rituel. Ah ouais Pour 5 points, j'ai 4 portails. Donc je vais marquer 1, 2, 3, 4, et je vais prendre un signe. Ça se sent la fin, là. Non, non, non. Mois. Et par contre, ça m'a coûté 5 points. Et je fais également un sacrifice sanglant. Alors où est-ce qu'il me reste des petits bonshommes à sacrifier Tiens, ici, on peut se permettre... Ici, on peut se permettre... Non, lui, là-bas. Pour tirer un autre petit signe. Je sais même plus combien j'ai, Il faut que je regarde quand même. On va être à 27 minimum. Donc, euh... Euh, je vais t'annoncer une fin de partie, désolé. Ah, voilà. Désolé, <rire> Kevin, j'ai 7 points. Et voici Ouf. la fin de partie. Voilà, j'avais 4. 4. 1, 2, 3... Non, 3, 4. Et 30 à 11, 30 tu à une 11. partie rapide. Oui, très rapide. On est sur 20 minutes même pas. Oh ben... La chèvre est redoutable. Est mal. <rire> Ça s'est bien passé. Ça s'est vraiment bien passé. <rire> non, non. non. C'était agressif, c'était rapide. Ah, oui, oui, oui. On n'a enfin, voilà. pas réfléchi à nos coups, on jouait vraiment euh, de manière fluide. Euh... Spontané. Maintenant je dois reconnaître, hein, je dois reconnaître que Kevin n'a pas eu de chance au dé. Il a fait aucun kill. Heureusement que tu lui dévorais les unités automatiquement. Contrairement ouais. à moi qui ai plutôt eu euh, euh, quand même des, des beaux, des beaux lancés de dés sur les combats. Ah ben, Alors même dans tous les jeux. Il enfin, y, je y, me... y a du hasard mais par contre il se compose. C'est-à-dire que si Kevin avait vraiment voulu lancer plein de dés il aurait ouais. emmené avec lui ses chogottes, et ses chogottes auraient dévoré ses unités, et Kevin aurait lancé 20 dés. Mmh. Et donc là, le hasard, il était plus que composé. Si Kevin voulait pas mourir, il fallait que ses, ses larves stellaires se régénèrent. Mais il n'avait pas pris le grimoire. Il a, il a été chercher exprès des grimoires très agressifs, sans penser au côté plus défensif. C'est-à-dire que qu'il euh, a, euh, a pris les rêves, mais il a pas utilisé ses rêves. Alors, j'ai euh... pas eu le temps, en fait, avec euh, Gros puis après Disons que les deux revers, surtout le premier... J'avais pas prévu ce revers-là. Moi, j'avais pas décidé d'être agressif sur cette partie, hein, je, vous, je vous le dis maintenant. Euh, j'avais décidé plutôt de laisser voir venir, ne sachant pas trop comment Kevin allait jouer. Mais dès le début, il m'a agressé. Et donc, à partir du moment où tu lui m'agresses, j'avais pas le choix que d'y aller aussi et, et de l'assécher le plus possible parce que sinon, au final, il gagnerait. Chaque fois que tu lui reviens, il tire un signe, mmh. euh, il lance plus de dés que moi. Donc, j'avais pas le choix, à partir du moment où il avait commencé à m'agresser, que d'être sûr d'avoir au moins une avance de portail sur lui pour créer un différentiel. C'était complètement ma stratégie. Ma stratégie était de dire ne pas masser toutes mes unités à un endroit parce que là, Kevin arrivant dedans pouvait me dévaster la zone. Je préférais mettre 2-3 unités partout pour lancer quand même des dés si Kevin venait, mais ne pas prendre trop de points d'apocalypse en points de victoire dans la figure à cause des kills de Kevin. Donc exprès, je me suis répandu. Et aussi, une stratégie volontaire que j'ai faite, j'ai exprès pas été chercher mon dernier grimoire. Parce que dans que tu duel, à partir du moment où un des ouais. deux joueurs à ces six grimoires, les deux joueurs peuvent combattre en illimité. Donc, en plus de leur action normale. Et ça, ça aurait été redoutable pour moi. C'est-à-dire que Kevin arrivait n'importe où chez moi et Merci. attaquait tout de suite sans que je me défende. Donc, exprès, j'ai pas été chercher ce grimoire-là. Je l'ai gardé exprès en disant, je ne dois pas donner à Kevin la possibilité d'attaquer en illimité. Quelque chose que dans le vois on ne ferait jamais, puisqu'on cherche toujours à avoir tous ces grimoires. Là, exprès, je me suis gardé un grimoire en ne le débloquant pas pour l'embêter lui. Plus que ça ne m'embêtait moi. Sinon, j'aurais pu faire submersion et directement attaquer derrière. Alors, je partais un peu léger, mais surtout, c'est que je n'avais pas prévu qu'il allait me faire deux kills. Parce que je, je me dis toujours, sur 4D, faire un kill, ok. D'où le profond, euh, voilà, qui, qui allait prendre. Et après, je ne voulais surtout pas bah, qu'il puisse mettre <rire> ses fungi du got partout sur la map, car après, il allait me faire euh, mot, perdre qui les adorateurs Qui m'a tué, qui m'a complètement asséché ma, mes, mes forces euh, en point de pouvoir. Quoi. Et sans point de pouvoir, bah, c'est un peu la la base de tout le pouvoir hum. en donne. Donc la décrépitude, le principe est simple, c'est dès lors qu'un joueur n'a plus de points de pouvoir, il est à 0, lorsque revient son tour de jeu, plutôt que de faire une action puisqu'il n'a plus de points de pouvoir, on monte ce marqueur qui commence à 0 d'une case. Et donc là, on passe de 0 à 1, on passe ensuite la main à l'autre joueur à qui il reste du pouvoir, mais avant de lancer la moindre action, il doit payer le coût en décrépitude de son action, donc c'est du pouvoir qu'il va le perdre. Un pour cette première action, puis ça revient à moi, j'ai toujours pas de pouvoir donc je passe la décrépitude à 2. son action suivante lui coûtera 2 de plus, puis 3, puis 4. donc assez vite on se fait assécher et c'est un des points importants de Cthulhuars Duel, on disait que dans Cthulhuars il fallait garder le plus possible ses points de pouvoir, dans Cthulhuars Duel il faut se mettre à contre-pied de l'autre, si l'autre dépense peu, il faut d'un seul coup dépenser beaucoup pour le mettre en difficulté et lui faire gâcher son pouvoir, au contraire s'il dépense beaucoup, il faut s'assurer que nos quelques actions vont être la plus rentable possible puisque la décrépitude va se déclencher. Et donc, il y a un vrai jeu de danse entre aller vite, aller lentement, voilà. mais uniquement par rapport à ce que l'autre fait.